Hello, hello, bonjour, uh, chers followers. Alors, je suis Régis Samon, coach marketing spécialiste des PME en difficulté de vente. Alors aujourd'hui, le thème euh, euh, de ma vidéo, c'est plutôt, je sais pas si c'est un cri d'alarme, et puis c'est vraiment euh, un conseil, un échange, un partage. On va parler du drame. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler du drame que vivent les quatre supérieurs quand ils, ils sont victimes d'un licencement. Vous savez D'abord, pourquoi je veux parler de ça D'abord, c'est de plus en plus courant. Depuis les 30 dernières années en Côte d'Ivoire, c'est de plus en plus courant, même à l'extérieur. On assiste, eh, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, à une précarité des emplois des cadres. Je ne sais pas si c'est dû au fait de euh, des, des, des, des des comment on appelle ça même Des, des, ajustes, des programmes d'ajustement structurel du FMI. Bref, en tout cas, les cadres sont d'une grande préca précarité d'emploi plus qu'avant, plus que dans les années les 30 glorieuses de la Côte d'Ivoire. Deuxième événement, c'est que quand... Pourquoi je veux parler de ça Parce que si vous n'êtes pas préparé à un licenciement brutal, vous n'êtes pas préparé, mais je vous assure que vous allez vivre un drame personnel, un drame familial qui, qui, qui peut vous emporter même, qui peut vous emporter jusqu'à la vie. Voilà pourquoi eh, cette, cette vidéo-là, Vraiment, je, je c'est un conseil vraiment de, de, de, de, de, frère à soeur et de frère à frère, quoi. Voilà. Parce que j'ai vu tellement de gens, moi-même ayant vécu ces cas-là, c'est effectivement, c'est très dramatique quand un cadre supérieur, euh, elle vit, et se fait licencier. D'abord, pourquoi? D'abord, faut savoir que, pourquoi il vit un drame? Il vit un drame parce que le moment où, quand il se fait licencier, le premier point, la première, la première le, le, le, le premier truc qui s'engendre, c'est que ça crée une peur, une peur panique. Je vous assure, c'est, ça, ça crée de l'angoisse. Ça crée de l'angoisse. Une angoisse telle que ça, sur place, que ceux qui ont déjà vécu ça, ça déclenche toutes les maladies de type, euh, ça, ça déclenche des problèmes, des, des maladies de type cardiaque, l'hypertension, des ulcères, parce qu'il y a un terme, il y a un fort stress qui est dû au fait que en fait, le cadre que vous voyez là, il sait pas gagner de l'argent lui seul. Comment faire rentrer de l'argent là Il sait pas faire. Il a toujours vécu de son salaire. Donc c'est nouveau pour lui. Depuis 20 ans, il est DRH, il est il est directeur financier, il est il est chef comptable, il est directeur général, il est directeur général adjoint, il est directeur juridique. Bon, apprendre à gagner de l'argent seul là, il ne connaît pas. Donc ça crée une peur. C'est comme si on vient de lui couper les bras tout à l'heure. Tu vois, en un seul coup. Deuxième chose, ça crée le licenciement des, des cadres supérieurs, ça crée des difficultés financières qui, qui, qui peuvent qui peut engendrer, qui, qui, qui, qui, peut, qui peut déstabiliser le couple du gars de, ou bien de la personne en question. Pourquoi Parce que y a un, le train de vie s'arrête d'un seul coup. Vous ne pouvez pas savoir, peut-être ceux qui, qui regardent cette vidéo qui ne sont pas des cadres supérieurs, mais vous ne pouvez pas savoir comment les cadres dans les entreprises, c'est pas que est au niveau subarctène, mais dans les, dans les, au niveau subarctène, le cadre, là, quand il devient cadre, il devient chef de service, directeur, directeur adjoint, DG, il a cinq fois à 10 fois plus de revenus qu'un subatène. Donc, ça, c'est un gros... C'est un gros flux de revenus qui rentre régulièrement par mois, sans compter les avantages. Les cadres ont de nombreux avantages qui font qu'ils n'arrivent plus à percevoir même leur niveau de train de vie. Il y a le carburant qui est payé. Donc, il y a des cadres qui ne connaissent même plus comment on paye même, comment on paye le, le, le, le carburant en espèces. Le téléphone est pris en charge. L'électricité est prise en charge pour, pour, pour, pour certains postes. La scolarité est prise en charge, la scolarité des enfants. Donc, il y a des réalités... Qui, qui, qui, qui, qui perd de vue. L'assurance santé à 100%. Il ne connaît pas ce qu'on appelle payer consultation. Ça, c'est fini, ça. Et ça, si par exemple, il a été cadre supérieur sur une dizaine d'années, une vingtaine d'années, ça, ça se greffe dans son train de vie. Il ne prévoit pas ça en diminution de son salaire. Donc, tout d'un coup, perdre cela avec le salaire, y compris, s'il si coûte, il coûte, il touche 4, 5, 8 millions qui, qui, qui s'interrompt brutalement, sans compter tous les avantages qui s'arrêtent mais comprenez-vous, mais ça déstabilise un, un couple. Et parfois, quand c'est la femme ou bien le monsieur qui a le gros salaire, généralement, un des conjoints a un salaire plus bas. C'est-à-dire on demande à l'un des conjoints pour équilibrer la famille de ne pas prendre un gros travail aussi qui est prenant, de telle sorte que un puisse s'occuper des enfants pendant que l'autre vraiment rapporte le plus de revenus. Donc, quand ce, le, le, le, le, la personne dominante a le plus grand revenu, père mais ça déstabilise les couples. Ça déstabilise le couple même, financièrement. Alors, hein, qu'est-ce qu'il faut faire Comment faire Moi, je, le seul conseil que moi à vous donner, c'est de commencer à apprendre à gagner de l'argent tout seul par l'entrepreneuriat. Apprenez, prenez des cours d'entrepreneuriat. C'est pas pendant que vous êtes en fonction, c'est maintenant qu'il faut apprendre. N'attendez pas le jour où vous êtes licencié pour vous improviser en entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est un métier. C'est un métier. Considérez ça comme une reconversion. Donc, ce n'est pas maintenant que tu vas apprendre à te reconvertir. Donc, tu apprends maintenant. Parce que en plus, ce que vous ne savez pas, pour, pour ceux qui ont essayé l'entrepreneuriat pendant qu'ils sont en fonction, mais vous allez vous rendre compte que toute votre expérience professionnelle, c'est inadapté quand vous êtes à votre propre compte. Vous pouvez être un très bon DRH, mais vous allez vous rendre compte que recruter un personnel compétent pour sa propre, pour sa propre affaire... Mais c'est la croix et la bannière, tu ne trouves même pas. Tu te dis mais où sont les gens Tu ne trouves pas le personnel, tu ne sais même pas comment les motiver. Tout ce que tu as appris en entreprise, ça ne fonctionne pas. Les petits personnels, ils sont là, ils sont médiocres, ils sont indisciplinés, ils, ils, ils, ils démissionnent. Vraiment, tu, tu sois tout en train de renvoyer les gens. Alors que quand tu étais DRH, tu pouvais conserver du personnel tout le temps. Tu savais motiver les gens, fixer des objectifs. 40, 50 personnes, tu sais, gérer une équipe, mais deux personnes là, tu ne peux pas. Moi, je connais des gens qui sont de très bons cadres, mais leurs servantes, leurs personnel de maison là, ils changent chaque six mois. Pourtant, c'est nous au cadre, les directrice juridiques ou bien les DRH, mais elle ne peut pas gérer son personnel de maison. Elle peut pas gérer son personnel de maison parce que tout ça, c'est inadapté quand on se met à son propre compte. Donc, c'est le moment d'apprendre. C'est la première des choses à faire. Deuxième chose à faire, c'est de lancer un business de côté c'est de lancer un business de côté. Sur le business de côté, ce n'est pas pour remplacer votre salaire actuel. Ce n'est pas l'objectif. Il y a deux objectifs quand vous lancez un business de côté. Le premier objectif, c'est de mettre en pratique les acquis théoriques que vous avez eus pendant votre formation en entrepreneuriat. Il faut mettre en pratique parce que l'entrepreneuriat, c'est de la pratique, ce n'est pas la théorie. Donc, pour que ça reste, il faut mettre en pratique. Deuxième des choses, c'est pour vous permettre de gagner en confiance. Même si vous gagnez, 50 000 francs, ça vous rapporte 50 000 francs, 30 000 francs par mois. Le fait de savoir que je peux monter une petite entreprise, un petit business qui me rapporte 30 000 francs par mois, qui est rentable, ça me fait gagner en confiance. Ça veut dire que le jour, le jour, où je suis licencié là, je peux mettre, je peux mettre, je peux mettre banane brésée avec arachide dans ma bouche. Je peux faire ça, je peux faire ça. Tu vois, donc ça te fait gagner en confiance, parce que puisque vous êtes, en, vous êtes en fonction, ça sera difficile de monter un business d'une de, de, de, taille qui vous permet de remplacer votre, votre salaire. L'erreur des gens, c'est de penser à ça. Donc, c'est même pas la peine de faire ça. Ce n'est pas la peine aussi de penser à l'investissement en immobilier. Ça, c'est de l'argent qui, qui ne pourra pas vous permettre de, de retrouver votre train de vie. Parce que l'immobilier, c'est vrai, ça vous permet de, de, de, de mettre l'argent dans la pierre. Mais après, là, Comment vous allez vivre Vous allez vivre des loyers. Les loyers là, ça, ça va jamais valoir plus d'un dixième de votre de votre train de vie. Voilà. Surtout l'immobilier dans l'Afrique subsaharienne, dans l'Afrique de l'Ouest ici, qui flambe là. parce qu'on n'a pas des matériaux même internes avec lesquels on, on fabrique nos bâtiments. Donc tout flambe, la peinture, le ciment, tout flambe. Donc tu vas te, tu vas mettre 60 millions. Dans une, dans une villa, mais tu as loué la villa à combien 600 000 francs. Mais toi-même, tu es payé à 4,5 millions, au moins. Ou 5 millions. 600 000 francs, c'est quoi, quoi pour toi Pour que tu payes, pour que tu payes ton carburant pour que tu payes la nourriture, pour que tu payes ton électricité, pour que tu payes ton, ton, ton, ton, ton, ton, les scolarités de tes enfants, tout ce qui était pris en charge quand tu étais déjà directeur général. C'est pour ça que la plupart ne s'en sortent pas. Quand ils perdent l'emploi, la plupart sont, ils sont obligés de rentrer dans la politique pour pouvoir tenir. Donc, mettre un business de côté, ce n'est pas pour remplacer votre salaire. C'est pour mettre en pratique les acquis et puis gagner en confiance. Comme ça, le jour où vous êtes licencié, vous pouvez monter un business de vous-même hein, et puis petit à petit, en dupliquant ce que vous savez faire, 30 000 là, ça va devenir 300 000, ça va devenir 3 millions. Voilà. Voilà comment vous pouvez sortir et puis vous n'aurez pas cette angoisse que non, je sais pas gagner de l'argent par moi-même. Voilà, je pourrais donner des, mille, des dizaines de cas de cadres qui ont été licenciés. Et puis, au lieu de monter leur business, ils touchaient 8. D'autres même, ils atteignent milliards. Mais tout ce qu'ils font, c'est d'aller retrouver un autre travail qui est pareil. Parce qu'ils n'arrivent pas. Quand ils se mettent à leur business, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ou bien ils font politique pour devenir maire, pour devenir une chose. Voilà, parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Tous ceux qui ont un business aujourd'hui de côté, alors qu'ils sont cadres, voyez si c'est un, un, un business qui est rentable, c'est bon. Vous êtes tranquille. Mais si vous injectez encore votre salaire dans votre business, vous pouvez tourner votre business, c'est que votre business n'est pas rentable, venez apprendre, prenez les cours d'entrepreneuriat. C'est pas parce que c'est moi qui le fais. Vous pouvez prendre des cours ailleurs, mais il faut le faire. Si vous voulez pas vivre un drame, dans votre, un drame familial, un drame personnel, qui soit difficile à gérer le jour de votre licenciement, qui peut venir à n'importe quel moment parce que ça dépend pas de vous. Voilà. Donc euh, c'était ma petite vidéo euh, de, de conseil euh, à, à tous les cadres supérieurs et puis à tous ceux hein, qui connaissent des cadres pour qui ils se préparent. Voilà. C'est le même conseil que j'aurais donné à des cadres supérieurs qui doivent aller à la retraite, mais c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant là, c'est même pas si même que vous arrivez à la retraite avant qu'on vous licencie. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre les dispositions pour pouvoir pour pouvoir gérer cela. Voilà, donc je vous dis ciao, ciao, bye, bye, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.